Madame, Monsieur, bonsoir, il est 14h22, nous sommes le 7 mai 2017. Vous êtes bien sûr DTV, et c'est bien entendu l'heure du journal de 13 h 40 À la une de l'actualité aujourd'hui, bien entendu le dernier tour des élections présidentielles, mais actuellement on n'a pas encore les résultats, et de toute façon, tout le monde s'en fout. Le plus important, un village dont on ne parle pas couramment dans les journaux télévisés. C'est un village qui est situé à la frontière des deux France. La France qui dit « pain au chocolat » et la France qui dit « chocolatine » la seule zone encore en guerre sur le territoire français. Un envoyé spécial a décidé de s'y rendre, pour nous donner une idée de la situation sur place. Nous sommes partis tôt ce matin. En effet, tous les moyens d'accéder au village ont été barrés à cause des combats. Et le seul moyen d'y accéder est de disposer d'un véhicule de type 4x4. Seulement la direction ne nous ayant pas confié ce tel véhicule, nous y avions une simple Twingo. Nous avons donc dû nous garer au parking le plus proche et marcher depuis 6 h du matin. Tout ça pour découvrir un village ravagé par la guerre. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans le No Man's Land de Choconou. Cette zone a été entièrement détruite par des bombes viennoises qui sont des pains au chocolat ou chocolatine dont la farine a été remplacée par du C4. Mais là n'est pas la question. Je vois ici deux belligérants d'un camp, que, euh, je ne sais pas quel camp. Nous allons essayer de les interviewer. Bonjour monsieur. Ouais, vas-y toi. Pain au chocolat ou chocolatine Un hein, euh, euh, pain au chocolat. Ouais, perdu. Ah Comme vous pouvez voir, c'est une zone très dangereuse, nous allons tout de suite essayer de trouver le cœur du problème. Cette zone est interdite au public, je vous le rappelle. Après 25 minutes d'intenses recherche, nous n'avons toujours pas trouvé le cœur du problème. Choconou reste donc une ville qui a peur. Une situation effectivement très compliquée, comme vient de nous le montrer ce reportage. Situation que nous allons d'ailleurs analyser, décortiquer, examiner avec l'aide de Jean-Michel Damien, notre expert en géopolitique. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Jacques, je vais ici vous faire un petit débrief de la situation oui, sur la ville de Chocounou, ici présente. Donc nous avons cette ville qui est séparée principalement en deux grands blocs. Au nord-est, nous avons le bloc des pains au chocolat, le PCF, et en dessous, au, euh, au sud-ouest, euh, sud nous avons le parti de la Chocolatine. Bien sûr, ce ne sont pas les deux seules factions qui résident, euh, qui résident dans cette ville. En effet, un groupe de dissidents que vous voyez ici sur la carte, sur cette petite parcelle de la ville, se nomme les Pins aux Chocolatine, des pacifistes qui essayent tant et bien de mal de calmer la situation. Euh, selon des rumeurs, ils auraient cette nuit pris le contrôle d'une cave, et nous, et nous avons aussi, pour finir, la petite parcelle de la ville appartenant aux, aux gens préférant les pains en raisin, c'est Hipster. On, on a... Ah, attendez, attendez. On me, on me dit à l'instant que la parcelle des pains en chocolat, la, la parcelle des pains raisin, vient d'être rasée par des avions de chasse. Elle n'est plus d'actualité. Donc nous passons, euh, nous passons aussi à cette place... La place centrale de la ville, là où résidaient euh, les, deux anciennes, les deux anciennes boulangeries qui, euh, qui fournissaient à la région toutes ces denrées autrefois. C'est aujourd'hui le no man's land de Choconou. Nous avons donc dans ce village une situation bien tendue qui n'est pas prête d'évoluer d'après nos enquêteurs. Ce petit village au cœur d'un conflit auquel le monde entier répond « on s'en fout ». Merci Jean-Michel. Tout de suite, un débat que nous avons organisé entre les deux clans qui sont dans ce conflit. Le clan du PCF, le pain au chocolat français, et le clan du CFC, la chocolatine française de Choconou. Nous sommes maintenant réunis pour le grand débat. Nous avons à ma gauche un représentant du pain au chocolat, à ma droite en un effet. représentant de la chocolatine. Bonjour Monsieur Di Piepon. Piépon. Bonjour. Bonjour. Et bonjour Monsieur Piépondi. C'est ça, c'est bien moi. Alors, nous allons commencer le débat par vous, Monsieur Piépondi. Le tirage au sort vous a désigné comme euh, la personne qui allait commencer à répondre à la première en effet, question. En effet, Vous aurez donc le mot de la fin, Monsieur Dipiépondi. Le mot de la fin. Alors, première question, question très simple que tous les spectateurs, bien entendu, ne se posent pas. Monsieur Piépondi, pain au chocolat ou chocolatine Il n'y a pas de question à se poser. Mmh. Il n'y a pas de question à se poser sur lequel est le bon et lequel est le mauvais. Enfin franchement. Alors euh... le pain au chocolat. Oui. Et qu'est-ce que fait d'ailleurs cet individu devant moi cet un imposteur. Il est venu représenter le camp adverse, monsieur. Mais le camp adverse Le camp adverse de quoi De dans... la chocolatine Vous êtes d'ailleurs dans votre Ces imposteurs, tenu... ces voleurs. Monsieur, monsieur, monsieur, on voit bien que S'il vous, vous, vous plaît, pas... messieurs. Vous êtes venu dans votre tenue de combat, vous n'espérez pas vous battre sur le plateau, j'espère. Mais non, nous sommes matures, enfin, je suis mature, contrairement à cet individu qui, euh, paraît-il, oh ronirait les origines de Choconou en choisissant le nom « pain au chocolat ». Mais euh, que voulez-vous dire par les origines de cochonou Eh bien, chocolatine, par exemple, rien que dans le mot. On voit bien que qu'on prend l'important, l'essence de la chocolatine, bien entendu, alors que dans le pain au chocolat, c'est un nom de merde, n'est-ce pas On devrait dire croissant au chocolat à la limite, mais Pain au chocolat. C'est ridicule, c'est renier les origines de Choconou. Vous osez J'ose. Vos propos sont d'une honte, honteuse. Pain au chocolat est le vrai nom, le vrai nom, le digne. Appelez-vous un pain au raisin, une résine ou une raisinine c'est n'importe quoi, voyons! Eh Réveillez-vous un petit peu! À propos des pains au raisin, monsieur, je vois qu'aucune humanité ne transparaît chez vous puisque vous avez rasé avec des avions de chasse, avions de chasse euh, qui ont été évoqués par ah oui. votre expert en géopolitique, qui, des avions de chasse qui ont rasé, n'est-ce pas, la faction dissidente euh, des pains au raisin. Alors j'ajoute un détail d'information! Pourquoi nous ne vous, vous, vous, vous J'ajoute un détail d'information! Collaborer avec eux! Il n'y a de la C'est bon, totalitaire, c'est n'importe quoi! Mais monsieur! Organisez-vous, nos téléspectateurs ici ne comprennent plus rien. Calmez-vous, parlez l'un après l'autre. Alors, pour nos téléspectateurs, justement, un argument de poids, puisque euh, Monsieur euh, Charles de Gaulle disait chocolatine. Mmh. Charles de Gaulle a, a bien permis de gagner la Seconde Guerre mondiale, mais il n'en est à rien dans la chocolatine. Jacques Chirac disait pain au chocolat de monsieur. Et qu'en est-il de Jean Lassalle Appelons-le tout de suite. Monsieur Jean Lassalle, oui. Qu'en pensez-vous Dites-vous chocolatine ou pain au chocolat Bâton de berger, très bien, mmh, mmh. Il, a, il a forme au guet ouf, Excuse, comme vous d'ailleurs Excusez-moi, vous téléphoniez avec votre main Et oui, cela montre la supériorité du clan des chocolatines qui sont en avance technologiquement parlant Oui, cela montre aussi que la chocolatine a des effets néfastes monsieur, sur votre cerveau, monsieur, monsieur. vous êtes plus à l'aise car les français savent que je dis la vérité et que vous êtes dans la choucroute actuellement N'allez pas aller rouler dans la farine, monsieur. Je vois très bien votre petit jeu. Et, Et moi, pas, je vois je très bien que vous essayez de les séduire avec des jeux de mots de merde, tels que rouler dans la farine quand on parle de pain. Mais monsieur, mais calmez-vous, vous avez utilisé l'expression choucroute. Mais ce n'est pas la question, monsieur. La question, c'est pourquoi dites-vous dites, dites pas au chocolat, le vrai pain. Vous voulez que je vais le montrer vous... Calmez-vous, monsieur. Ah Évitez de vous battre sur ce plateau. Alors plutôt nous de battre dehors, dans les rues de Et Choucroute. Eh bien, je suis de votre avis. Attendez, attendez, juste, juste. juste. Un dernier mot, le mot de la fin. Non, nous sommes complètement d'accord à doit avoir le mot de la fin. Le mot de eh la... oui, monsieur, ce n'est pas grave, c'est moi qui ai le mot de la fin. Ne ragez pas, s'il vous plaît. Les pains au chocolat euh, vont montrer à la France euh, qu'ils sont nuls et que les chocolatines, c'est mieux. La chocolatine détruira la France, monsieur C'est oui. C'est une honte C'est n'importe quoi. Un débat poignant qui montre que certaines personnes sont prêtes à se battre jusqu'à la mort pour un sujet dont tout le monde se fout. C'était d'ailleurs un débat qui a très peu concerné le fond, mais surtout la forme, ce qui est assez ridicule. Nous allons accueillir, pour clore le sujet, un expert sur la question du pain au chocolat chocolatine. Après avoir eu ce débat sanglant, ma foi, nous allons analyser vraiment le fond du problème avec un expert de la chocolatine slash pain au chocolat. Il s'appelle Gilles, on s'en fout de son nom. Bonjour Gilles. Appelez-moi Gilou, Jacques. Bonjour, Gilou. Eh bien, merci de m'avoir convié sur le plateau de DTV pour parler un peu de tout ça. Oui. Alors, tout d'abord, il s'agit de départager les pains au chocolat des chocolatines. Pour oui, cela, bien, commençons par les pains au chocolat. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un pain au chocolat Eh bien, d'un pain au chocolat, il y a pas, Logiquement, un pain au chocolat serait ceci. Or, cela ne correspond pas à un vrai pain au chocolat. Il faudrait donc plutôt parler de croissant au chocolat. Mais cela n'est pas vraiment exact, puisqu'un croissant au chocolat ressemblerait plutôt à ceci. Donc au final, l'appellation pain au chocolat n'est pas du tout adaptée dans notre situation. Parlons dès à présent des chocolatines. Les chocolatines, comme leur nom l'indique, indiquent qu'il y a du chocolat. Or, les pains au chocolat sont constitués non seulement de chocolat, mais aussi de de pâte à croissant. L'appellation chocolatine n'est donc pas non plus adaptée. On peut donc conclure qu'aucune des deux appellations ne correspond à notre situation et que les deux factions sont donc à côté de la plaque et pédale dans la sous Merci, monsieur. On s'en fout de son nom. Une analyse qui nous permet donc de se rendre compte que cette intervention n'a servi à rien. En effet, il n'est pas possible de déterminer qui a réellement raison. Pour le mot de la fin, nous avons un invité spécial qui va intervenir sur ce plateau. Et cet invité surprise, c'est Monsieur Batman, qui est venu aujourd'hui en tenue décontractée. Bonsoir, Monsieur Batman. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour nous donner une analyse de la situation, euh, votre analyse en tant que grand justicier. Mais que que pensez-vous, par exemple, de la, déjà de cette situation, de la situation du combat sur la chocolatine et pain au chocolat C'est pas bien. D'accord. Alors, euh, vous bien vous pouvez un peu approfondir l'analyse C'est vraiment pas bien. D'accord. Euh, mais alors, que pensez-vous du coup de la situation de ceux qui défendent la chocolatine C'est pas bien. D'accord. Et ceux qui défendent la... pas au chocolat C'est pas bien. Ok, c'est pas bien. Alors c'est super. Merci de votre analyse. Grâce à Monsieur Batman, nous avons maintenant un avis arrêté sur la question « c'est pas bien ». Monsieur Batman, un dernier mot avant de conclure Je Il faut sauver Gotham. Il faut sauver Gotham. Merci beaucoup. C'était le journal de DTV. Ce soir, vous pourrez retrouver le grand débat pour la présidentielle. Sur ce, bonne soirée.